Hello les amis, c'est Lucy Hearts Gaming et aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Slime Rancher Donc on avait réussi à aller dans le désert de verre Donc on avait récupéré des les slimes tourbillants et on les a fusionnés avec des mieds d'oeufs Oula j'entends un bruit bizarre là Ah c'est ça C'est eux qui font du bruit donc ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Slime Rancher. Du coup, excusez-moi si j'ai un peu perdu la main. En tout cas, voilà. Et donc là, notre objectif est de pouvoir activer les fontaines d'eau magique. là, Les espèces de fontaines là. Et ainsi euh, pouvoir euh, ramener d'autres slimes. Donc euh, les slimes mosaïques je crois et les slimes plantes je crois que ça s'appelle. truc dans le genre, oui. Et après, on va sûrement farmer euh, pas mal. Et puis, on va essayer de faire deux trois petits trucs au labo. Hein. Pour être sympa, non Voilà, on va les poires picotes au sling tourbillon. Comme ça, on va pouvoir les nourrir. Parce que je crois que c'est leur nourriture favorite, en plus... Donc voilà, donc je suis super content de vous retrouver sur Cyber Du coup, je n'ai pas été très actif euh, cette semaine et la semaine dernière. Parce que j'ai, on va dire, pas mal euh, bougé. Donc voilà, excusez-moi euh, de ce retard euh, impressionnant. Euh. Donc Voilà. Oula, on va essayer de se remettre dans le bain parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Alors. Allez, toi t'as faim, toi t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim, voilà. Voilà. On va les garder de côté ces petites poires-là. Je pense que je vais en garder au moins une de côté parce que. Après, je serai un peu euh, embêté. Donc là, c'est les fruits, je crois. ouais. Ça. Les fruits, c'est là. Donc, on va quand même ramasser euh, ce qui est tombé en fruits et en légumes aussi. Enfin, voilà. Et on va pouvoir les stocker un petit peu. Et aussi leur donner à manger. C'est pas au slime On va leur donner deux, trois trucs à manger. Tiens. Avant de partir, parce que... Sinon, je sens que je vais tout perdre au niveau de, de, de la nourriture. Enfin, après, ça se retrouve facilement, mais... voilà. J'en voulais que 10. Ça reste là. Comme ça va nourrir cela, parce qu'ils sont en train de mourir de faim, les pauvres. Voilà, on va récupérer... Les frais qui sont sûrement là-bas. Donc voilà. Normalement, j'ai pris ce qu'il fallait en porte Normalement, pour activer les fontaines. Quand je vous dis qu'il y a des frais qui, ont, qui sont tombés. <rire> en tout cas, voilà. Euh, donc, euh, donc, donc, donc, donc, donc. Euh, euh, je vais récupérer tout ce qu'il fallait que je récupère. voilà de toute façon on va on va tout stocker et puis voilà alors là j'ai peut-être rajouté des okaoka et ça j'en ai qu'un de côté alors, euh, voyons voir, eux, euh, est-ce qu'ils ont à manger Oui, c'est bon, ils ont de quoi manger. Voilà, on ça là-dedans parce qu'il n'y en a presque plus. Je pense que je vais garder un de chaque parce que ça me sera vachement utile pour euh, pouvoir euh, tout, nourrir euh, tout ce beau monde. Comme si euh, j'ai pas besoin de grand chose au niveau des fruits et légumes par rapport au fait que j'ai fait pas mal de fusions. Donc euh, voilà, il n'y aura pas besoin de moins de choses. Ça, ça va là. Toi. Je te mets où Parce que... Ah là. C'est parfait. Et après on va sûrement essayer de récupérer les plantes, de les vendre, de les stocker pour euh, créer euh, des gadgets. Et puis voilà, euh, en tout cas. J'espère que ça vous a pas trop manqué. En tout cas, euh, je pense qu'après euh, j'aurai fait un peu le tour de Slime Rancher, au moins tant qu'il n'y aura pas de nouvelles mises à jour. Donc, euh, je vais sûrement me concentrer, j'ai sûrement surtout faire des lives dans les prochains mois, en attendant euh, la mise à jour de Slime Rancher, parce que vu qu'il doit y avoir d'autres mises à jour. Hein, Voilà, j'ai une... perdu une betterave de cœur. Donc, on va mettre ça pour les petits là bleu là. J'ai besoin de C'est moi ou j'ai entendu un 5 faire un petit mini bruit tout mignon là Je crois qu'il y a un 5 qui a fait un bruit trop mignon. Donc voilà on part au désert de verre Et puis je pense qu'on va essayer aussi de se faire euh, des gordeaux, Histoire euh, de libérer euh, soit des clés et des téléporteurs Parce que ça sera bien pratique hein. Donc peut-être qu'il y aura encore quelques épisodes avant que j'arrête Ou alors je finis tout dans cet épisode là Et puis comme ça vous aurez un long épisode Et puis vous pourrez euh, tranquillement patienter euh, le temps de la mise à jour Parce que je ne sais pas trop c'est quoi ça Ah ouais! Je savais pas qu'il y avait ce genre de truc là! C'est d'accord! Ah ouais! Bah c'est pratique ça au moins! Donner de cartes acquises, découvrir le, les notes de données de cartes sur la porée pour débloquer plus de régions pour ta carte. Ah bah c'est cool! Je crois que ça doit être une nouveauté à mon avis ça! Oui, c'est vrai que je crois qu'il y avait eu des mises à jour en tant que j'ai pas stoppé au Sandranger. Enfin, tant que j'avais stoppé quelques minutes quelques temps à saint aventure du coup ça a dû rajouter 2-3 trucs euh, de quoi euh, s'occuper des bugs sûrement mais à mon avis je crois qu'on n'a pas fini de découvrir la suite sauf si c'est plus en action anticipée parce que je ne sais pas du tout je ne sais plus parce que vu que je ne le vois pas afficher, peut-être que c'est fini hein, je ne sais pas mais je crois qu'il devait y avoir d'autres slams. J'étais sûre pourtant d'avoir vu qu'il devait y avoir des slams météores et tout. Mmh, Ou okay. alors c'est peut-être que c'est genre euh, le jeu fini et puis voilà. Je ne sais quoi. Et je pense qu'on va partir à la recherche des cartes. Des données de cartes. Oh non, il y a des méchants. Non, je me casse. Je m'en fous, je me casse. Par contre, je sais pas où on peut trouver euh, ces données. Je ne sais pas du tout où on peut les trouver ces données. Hein. Euh, déjà, il y a un truc qui est là, à moins que ce soit là-bas ou à l'entrée, je ne sais pas du tout. J'ai pas vu, je pense que ça va me prendre la tête de trouver les données. En tout cas, c'est peut-être même plus en accès anticipé du coup. Je ne sais pas donc donc non c'est très curieux. Peut-être que c'est fini, hein, le jeu. On ne sait pas. On va essayer de monter là-haut. On va... Ah oui, d'accord. Du coup, il faut que je me refasse... Il faut que je fasse... Un... Ah il faut que je fasse exploser ce gordon le quoi. Ok Je sais pas du tout, c'est que j'ai trouvé les données de cartes. Hein. Euh, là, je vous avoue que j'en sais euh, strictement rien. Waouh, c'était limite. En tout cas, il est beau bon, le ciel. Wow, franchement, euh, il est génial ce petit jeu. Hein. Je l'adore. De toute façon, on verra. Hein. Je regarderai un peu les actualités de Slam Rancher. Hein. Ouais, que je regarde s'il y a des je sais pas moi d'autres euh, slam prévus je sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sens que ça va être compliqué de chercher et donner de la carte hein. euh, là euh, je vous avoue que alors slampedia non c'est pas ça que je voulais c'est le slampedia alors slampedia nana slime Ouais, il en manque. Ah, ouais, c'est qu'il en manque pas mal à découvrir des slimes. Je crois que j'ai pas le slime doré. Il faudra que je le trouve quand même. Il faut aussi que je cherche toutes les ressources, mais bon. Ça peut être pratique. Alors, ranch. Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, il y a d'autres trucs à découvrir. Ah, ouais, il y a d'autres trucs à découvrir. Le monde. Ouais. Je crois qu'on a tout découvert. ça voilà, okay. voilà donc euh, voilà peut-être fini le jeu mais j'étais sûr qu'il devait y avoir d'autres slime ou bon, peut-être qu'ils vont en faire d'autres plus tard hein, je sais pas parce que je, je vois que je n'ai plus un accès anticipé de ce que je vois sur euh, mon jeu hop là donc, on va dire que ça va bientôt signaler la fin du let's play, du coup. Ça va bientôt signaler la fin du let's play. En train de, je suis en train de chercher euh, ce qu'il faut que je trouve et je trouve pas vraiment euh, la carte. Sinon, je sais, euh, je connais la route pour aller au désert de verre, mais. Là, je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres données de cartes dans le coin. Euh, vu que maintenant, on a des cartes, des données de cartes. Euh, je sais pas. Donc, on va revenir au ranch. Voilà. Je ne sais pas du tout où on peut trouver les données de cartes, franchement, euh, j'en ai aucune idée. Donc bon on va quand même euh, continuer l'aventure hein. on va aller voir euh, pour récupérer les derniers slimes hum, Je crois que les derniers slimes je vais essayer C'est dans le désert de verre je crois Et j'ai oublié de prendre un fruit Je vais prendre un fruit hein. oh, allez, voilà. On va prendre un petit fruit C'est là bas Comme ça, si je trouve un slime euh, doré. Je sais pas quand est-ce que j'aurai ce slime doré, franchement. En tout cas, on va continuer l'aventure. On va continuer, on va continuer tranquillement. En tout cas, j'aime bien euh, comment est le ciel, c'est tellement beau. C'est un petit jeu tranquille, hein. Euh, y a... Il est détente ce petit jeu. Hein. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il faut trouver ça comme ça. Oh, de toute façon, on va regarder je, regarder. je regarderai ça plus tard ou sûrement en off. Parce que j'ai pas envie de passer ma vidéo à chercher que ça. Parce qu'on a d'autres slimes à attraper. Et des téléporteurs et des clés à récupérer. Parce que je crois qu'il y a encore des clés à récupérer en plus. Je crois. Hein. Voilà. On avance, on avance, on avance. J'ai failli tomber et mourir comme euh, je sais pas quoi. Je ne suis pas douée. Donc, voilà. On va faire le désert de verre. Mais à mon avis, euh, à tous les coups, euh, ils ont mis tous les lieux. Mais le truc, c'est qu'on n'aura pas du tout tous les slimes. Du coup, on va sûrement en rajouter plein. C'est possible, hein, euh, histoire de... Peut-être qu'ils vont faire des mises à jour pour corriger les petits, gueux, les petits bugs qu'il pourrait y avoir. Euh... Euh, je me perds, évidemment. Sur le mauvais côté. Oula Donc c'est là. Est-ce qu'il y a des données de cartes Sinon, c'est interdit, c'est ça. De toute façon, on cherchera ça euh, tranquillement une autre fois. Parce que <rire> là, pour le moment, on va se concentrer sur le désert de verre. Si je retrouve le chemin, évidemment. Je crois qu'il y a des raccourcis partout à euh, libérer en plus. Ouais c'est ça il faut, il faut libérer plein de raccourcis Bon on va essayer de faire ce qu'il faut hein, euh, Libérer les raccourcis euh, Regarder s'il n'y a pas des données pour la carte euh. Alors si on va par là ça, On est là J'aimerais éviter de me faire manger, si possible. Est-ce que ça a ouvert là Oui, ça a ouvert là. Oh, je sens que je vais me perdre ici encore, comme d'habitude. J'ai vraiment du mal à me repérer ici. Hein. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites là, mes petits slimes rocheux là non. Arrêtez de me taper. Il oh, y a le phosphore. Euh, bon, est-ce que je vais retrouver la route. Écho bleu. Une particule de lumière. Peut-être une mémoire. Ça, c'est que des... Des décorations. Bah, du coup, ça m'a fait... Euh... Ça a dû. qui euh... me tape. Ah, Regardez-moi tout ça, là. Oh, on va tout prendre. Hein. Casse-toi. Voilà. Faites des bébés. Bon, est-ce que je vais réussir à retrouver mon chemin Non. Ah oui. Voilà. Que je crois que cas de ferreux, c'est la le... Le nourriture favorite des slimes tigrés. Si je me souviens bien. Euh, donc, c'était où déjà pour l'entrée du désert de verre Je ne sais plus du tout. Quand je vous dis que je me perds souvent ici, c'est hallucinant. C'est assez hallucinant. À quel point je me perds ici. Donc là, je sais qu'il y a un slam aussi là, en coin. Il va falloir que je prenne des citrons de phase, je crois. Ou que je fasse un maximum de mango. Et... Est-ce que je vais retrouver mon chemin Je suis en train de tourner en rond. Non, c'était des coquettes normales. Ah, bah voilà, il est là. Je crois que c'est là. Euh, je, je, que je me trompe pas, oui, ça doit être là. Ah, il y a une donnée de carte là. Je crois que c'est ça. C'est ça. Des données non non j'ai osé j'ai osé <rire> c'est pas possible mais non pourquoi j'ai été dans ce téléporteur n'importe quoi bon, vous savez quoi hein on va en exposer un hein cordes slime, pour la peine donc on dit. Ah oui c'est vrai que là j'ai avoir masse... On va aller récupérer des, poquettes... des coquettes pierreuses. On va se m'occuper aussi de ça. On va ranger ça. Voilà. Voilà, comme ça, tu peux repousser. Ah oui, du coup, il va falloir que je fasse d'autres... Ah Que je fasse repousser des trucs. Bon, de toute façon, on va aller choper des coquettes pierreuses, ranger les mangomantes. Alors, des petites coquettes pierreuses, s'il vous plaît. Voilà comme ça Voilà On va récupérer des petits coquettes comme ça Normal Voilà euh, Donc Il en faudrait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. C'est bon On va dire que c'est bon Voilà On va aller comme ça au tigré qui est par là-bas et on va récupérer les coquettes qui sont ici hein. parce qu'il y a toujours un peu des coquettes ici c'est cool voilà désolé les coquettes vous allez être sacrifiés au nom de la loi au nom de la loi n'importe quoi euh, donc là On va récupérer ce qu'il faut Alors on va en mettre là Voilà Je vais dire que c'est bon Cette fois, ne faisons pas de bêtises, allons exploser tranquillement. Ah. Et eh ben dis donc, il s'envole très loin. Il s'envolait très loin. Ok. <rire> si tu veux le, le slime chanceux. Alors, je crois que le slime tigré, il est plus vers là-bas. Après, j'ai plein d'endroits à visiter. Voilà, on va repérer ça. Voilà. Donc euh, j'en devrais en avoir assez, je pense. En espérant que oui. Sinon, je sais pas comment je vais faire. Il a pas des coquettes pierreuses là, non. Oh putain, mais là donc c'est quoi allez mange mange mange mange mange mange tout ça voilà voilà comme ça j'ai libéré un téléporteur toi on se fiche de toi. Euh, c'est moi ou je crois que les styles maintenant ils ont un petit miaulement de chat ou j'hallucine. C'est ça, c'est trop mignon. Parce que franchement, des petits miaulements de chat là, oh, c'est c'est craquant, c'est trop mignon. J'adore les chats. Je sais, j'adore les chats. J'adore les chats. Chat. Donc j'espère que je parle assez fort pour vous. Quand même. Donc 24, ouais on va essayer de faire une petite demi-heure. Bonne petite demi-heure. Jusqu'à ce que je puisse récupérer ce qu'il faut que je récupère. Ah, je vous jure. Oui c'est ça, je crois qu'on les entend violer. On vous entend miauler, je crois, les chats. J'ai cru qu'ils entendent miauler. C'est pas possible. j'ai pas halluciné quand même. Voilà, donc, on va pouvoir récupérer des slimes. Tranquillement. On va essayer de pas se perdre, encore une fois. C'est très cool. Alors les, les petits chats. Les petits chats trop choupi. Quelque chose. Voilà. Ah oh bah dis donc, il y en a des coquettes là. Je prends. Je me prends. Je prends avec moi au okay. cas Ok, on aurait besoin de vous, mais c'est pas possible. Maudit slime. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le bouton pour aller là-bas? On euh, va essayer d'aller de ce côté-là. Ouais, récupérer de l'eau. J'aurais besoin d'eau. Si je tombe sur des slimes... Euh, genre... Euh, slime... Euh, goudron, là. Les... Enfin, ils disent goudron, mais je crois que France... dans la traduction française, ils disent slime... Euh... Time arc-en-ciel là on s'en fiche je vais juste retrouver euh, ma route si possible j'aimerais bien retrouver un peu ma route Jamais je vais, me, je vais récupérer, réussir à me préparer ici. C'est pas possible. Pourtant j'arrive à visualiser où c'est que je dois aller, mais j'arrive pas à retrouver le chemin. Je n'arrive point à retrouver le chemin. C'est pas possible. Quand on est au début. Donc là, peut-être que j'ouvre là. Peut-être que j'ouvre là. Parce que je sais que c'est un peu en hauteur et qu'il y a un espèce de pont, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Donc ça doit pas être dans ce coin-là. Ça doit pas du tout être dans ce coin-là. Ouh, la la la la la la la. là, là, là, là, là, là. j'ai cru que j'allais tomber dans l'eau. Comment j'ai eu trop peur pour ma vie là. Je sais que ça peut bien être. Non. Nos comment, s'il vous plaît. <rire> mm -hmm. Je jamais y arriver à retrouver ce chemin là. Je crois que j'ai retrouvé le chemin. Je crois que c'est là normalement. J'espère. J'espère que c'est là. Il y a le téléporteur qui m'a rendu en erreur là. Enfin, on va pouvoir continuer notre exploration dans le désert là. Euh Oui c'est vrai que là c'est un peu risqué. L'heure à laquelle je vais choper des petits slimes. Un peu risqué. légèrement beaucoup risqué même euh... Euh, oui donc je m'avance vers la page pas voilà on va se mettre... De là donc il y a une fontaine là, un genre de fontaine là, ouais je crois que c'est une fontaine là enfin il y a une fontaine dans le coin je pense On va essayer d'aller là-bas. Hein. De toute façon, à mon avis, je sens que je vais un peu crever. À mon avis. <rire> Alors. Je crois que c'est ça. Alors. Ah, d'accord, il faut en mettre 4. Ah, oui, c'est vrai. Ok. 2, autres. Il y en a un qui est là, c'est sûr. Ah, il y en a un là. Ah, y a une clé pour vous mettre une clé style. Euh, où sont les deux autres Je ne sais pas s'il n'y a pas un qui traîne là. Là, je sais pas s'il n'y en a pas un qui est en faire le bas. Ah non, c'est bon, je vais en mettre que trois. Voir admirer est ce que ça va faire de joli. Ah là, voilà, c'est beau ça. Okay. J'aime pas quand ça devient rouge comme ça. J'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Alors on prend les petits slime mosaïque C'est en bon, gros les slime mosaïques. je pense que... Je sais pas quoi. ce que ça donnerait un slime mosaïque mieux. le C'est quoi qui me touche Oh purée on sent que la musique la s'accélère musique quand même <rire> Oh Bon, voilà, alors je les garde comme ça, les slams mosaïques, parce qu'ils sont très beaux. Je trouve ce qu'ils aiment, les mosaïque. mosaïques. Oh là là, c'est presque stressant la musique. Franchement, j'aime bien quand ça fait quand ça fait ça, ça fait joli. Et putain, mais c'est pas vrai. Toute pas de me faire attaquer. Mm -hmm. Qu'il aime la viande, celui-là. Alors, y a-t-il pas genre des poulets ou des cocottes ou je ne sais quoi dans le coin? bien en trouver, des coquettes alors toi tu veux de la viande encore donc qu'est-ce qu'il y en a dans le coin des petites coquettes ah là il y a une fontaine à utiliser On enfin, va profitons-en tant que c'est juste à côté hein mais j'arrête pas de me faire attaquer mais c'est pas possible j'entends des coquettes, de toute façon je pense que je vais chercher des coquets comme ça j'explose ce slime là voilà Ouais, je vois les lames mosaïques. J'ai pas besoin de vous. J'en ai déjà 10 de vous. Donc, on va continuer encore un petit peu d'aventure. De hein, toute façon, hein. je vais voir s'il n'y a pas des coquettes dans le coin. Parce que j'aimerais bien en choper. Il n'y a pas encore J'entends des bruits bizarres. Alors, est-ce qu'il y a des coquettes ici non nope. C'est impossible. Y a-t-il des coquettes dans le coin Là, il devrait y en avoir, je pense. En plus, il y des coquettes multicolores. Ah oui c'est vrai que c'est ça qu'il aime le euh, plante là. Je sais plus comment il l'appelle, Stein euh, en mêlée je crois. Ouais Stein qui s'en Alors voyons voir. Il me faut d'autres coquettes. tant qu'elle est coquette, hein, moi je m'en fiche si c'est pire ou non hein. mmh. t'en veux d'autres toi je peux pas, bon t'es pas encore adulte on va prendre le coco est-ce qu'il y a des trucs en haut Ah mais le truc de fontaine. Et alors il faut que j'ai l'eau, que j'ai monte tout. Il faut que je monte là. c'est beau quand même hein franchement c'est très beau Elle est partie où la coquette Elle a disparu ou quoi De toute façon, il faut que j'expose ce slime-là parce qu'il y a peut-être soit un téléporteur, soit des clés. je pense que je vais en prendre au moins un voilà non je le fiche, je m'en fiche ce que je veux c'est des coquettes c'est pas possible donnez moi des normaux <rire> des normaux Donnez-moi des coquettes, s'il vous plaît. Il y a aussi des portes de, de ceux qui s'en mêlent là, mais je crois qu'elles ont toutes été bouffées. De toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter parce que là, ça fait quand même pas mal de temps que je filme. Donc, euh, on va peut-être s'arrêter... Ah, bah oui, bah tiens. Je m'en doute. Que j'allais me prendre un slime dans la figure. Donc, au pire, on va rentrer directement. Hein. Donc là, il y a un truc à arroser. j'entends des couquettes son... c'est pas là, là. c'est pas c'est pas grave c'est pas, pas grave alors donc je vais donner ce que j'ai là et puis on va s'arrêter de hein. toute façon euh, je n'ai pas vraiment de choix parce que je vais pas vous faire trop une vidéo vachement trop longue parce que sinon vous allez pas mal vous ennuyer quand même et mais vous arrêtez de de manger n'importe quoi importe hein, Alors de toute façon on va les poser directement les sables De toute façon au pire je reviendrai avec plein de coquettes hein, Pour euh, le finir celui-là Je pense qu'il aura eu le temps De, de se de digérer Ou je ne sais quoi Donc on va aller compte. Ah tiens un truc de cartes Ah bah dis donc Bah ben, voilà Et eh bah ben, dis donc donc, il y, a, okay, il y a 22... Ah d'accord, maintenant à côté, il y, a, euh, il y a deux clés de slime, 22 coffres. Donc Ah ouais, donc, on est et tout. Ah bah, c'est cool Merde N'importe quoi C'est pas grave, j'ai fait... Oh purée, comment ils sont trop beaux, eux Oh là là Ils sont tous trop beaux je pense qu'on va les mettre avec les mielleux. Je sens que ça va faire un mix de trop beau. Tiens, le des poires qui Des poires picotes. plutôt. D'accord. Oh non. On se casse de là. Cassons-nous. Je rentre, m'en fiche. J'ai des poires picotes. Des poires picotes, des poires picotes. On va pouvoir rentrer. Je pense. Il fait quand même pas mal de temps que je tourne. Donc, euh, vous devez sûrement euh, voir que ça s'arrête. <rire> Du coup, on n'aura pas fini le jeu euh, maintenant. Donc, euh, voilà. Donc. Oh, J'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Euh, C'est pas très accueillant, franchement. <rire> C'est absolument pas accueillant du tout. Ah bah oui, il faut un emmélan ici. Oh, Ah ouais, Il faut un mélange 5, 5. Oh là là là là. c'est pas grave, ça va. Ah ouais, c'est carrément des trucs qui tombent, quoi. De, de, des slimes mosaïques, quoi. Voilà, toi viens ici. Moi, j'ai des slimes de feu, parfait. Je crois qu'on a tous les slimes possibles, je crois. Je ne suis pas très sûre. Il faudrait que je regarde au niveau. pire grave il n'y a picote on s'en fiche on a, on a ce qu'il faut bah on va pouvoir rentrer enfin on va installer les slime on va pouvoir installer les slime tranquillement que je regarde un truc est ce que je peux regarder combien j'ai de slime Donc voilà j'ai cela ouais il en manque un peut qu'il est pas encore sorti ou alors je ne sais pas où c'est qu'il est. Qu est. Allez, on va prendre le petit téléporteur quand même. Voilà, donc on va installer les petits slimes mosaïques tranquillement. On va les, on va les mettre, on va les mettre en milieu Voilà, on va les mettre en milieu Oh, ils sont beaux en hein, deux. Il est où le dernier? Je veux le dernier, s'il vous plaît. Alors, régime fruits et légumes, ok. Donc, ils aiment beaucoup les fruits et les légumes, ok. Si le slime de feu, je peux pas le mettre où il y a de la cendre ici. Ouais, je crois que c'est là qu'on les met. Ouais, ça peut être ça. C'est ça. Bah, ils sont contents là, les petits, plans, les petits slimes de feu là. Donc voilà, on va trouver une petite place pour les slimes qui s'en mêlent. Alors combien ils voient les portes de feu Ah bah oui, le seul cela qui me manque c'est le doré évidemment. Sinon je les ai tous. Évidemment. Donc il faudrait que je le retrouve un petit coin tranquille au slime comme ça. Ouais peut-être euh, là-bas là, il y a slime de feu. Et on va essayer de mettre là-bas. voilà c'est pas grave je sacrifie une plante mais je m'en fiche <rire> c'est ce qu'il faut alors alors eux ils aiment bien les poules c'est ça on va quand même les mettre avec des comment dire les fusionner avec des staminées quand même voir à quoi ils ressemblent Voilà. Ça va pour voir à quoi il ressemble. Et on va s'arrêter là parce que là, ça fait quand même pas mal de temps que je filme. Donc, euh, du coup, ça va mettre tout, beaucoup de temps à s'exploder, je crois. Puis peut-être que dans la soirée, je vous ferai un petit live. Oh, ils sont trop choux. Oh là là, ils sont méga choux, là. Oh là là. Mignon, je pense que je retournerai pour en récupérer deux autres de ce time de feu quand même. Et puis essayer de choper. Oh, putain de merde! D'accord, on peut carrément. Ok, on peut carrément faire ça. Ok, ok, ok, ok. Bon, on peut dire qu'il y en a quand même pas mal de slime. Je crois que j'ai tous les slimes. Ouais, c'est ça, j'ai tous les slimes. On va quand même nourrir euh, eux, là, parce que je sens qu'il y a des conneries. Voilà. On va leur donner un peu de... de... de... de, de comment dire euh, De fruits. Ah, c'est pas là. là. En plus, là oh je ne suis pas moi 10 j'ai dit 10 11 voilà comme ça on va pouvoir enfin s'arrêter Ils sont trop beaux ils sont méga beaux quand même voilà comme ça on va récupérer ce qu'il faut voilà parfait parfait parfait it's finished je crois on va s'arrêter là maintenant pour aujourd'hui m'occuperai des slimes en off pour avoir des soussous -sous. sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner à ma chaîne et partagez la vidéo sur ce ciao bye <musique>